Bonjour les amis, c'est Yushka. Alors, je vais reculer un petit peu la caméra. Je vais regarder si tout va bien. Vous savez, moi et les cadrages, c'est quelque chose. Alors, bienvenue sur ma chaîne, le tarot des Saints Soleils. soleil. Nous sommes aujourd'hui le 29 août 2018. Eh bien, voilà, hein, on arrive, c'est bientôt... Euh, la rentrée pour certains, elles euh, bah, sont déjà rentrés. j'ai déjà souhaité l'anniversaire aux Vierges parce que nous sommes rentrés euh, donc dans le signe de la Vierge et j'ai fait une petite euh, vidéo, euh, voilà, tirer les cartes et tout pour, euh, pour les Vierges et, et disons les, les énergies hein, qui concernaient donc... Euh, euh, ces fameuses vierges, alors je vous souhaite un bon anniversaire à vous les vierges, quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas vu ma vidéo euh, dans le taroscope, euh, voilà. Eh bien, là on va voir euh, le, le tarot de Marseille, euh, donc, je reprends parce que je me suis aperçue qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas des enfants. C'est pas qu'ils comprennent pas, c'est que tout simplement aussi, c'est de ma faute. Euh, je ne m'explique pas au départ. Il faut aller voir ma playlist. J'ai des playlists et tout euh, de, pour, pour euh, euh, mettre en catégorie un petit peu le style de boulot que je fais. Alors il y a pour le tarot, pour les énergies par exemple des mois et des signes, euh, il y a des découvertes par rapport à la cabale, il y a des découvertes par rapport au tarot de Marseille. Voilà, je suis la créatrice d'un jeu de tarot qui s'appelle donc le tarot euh, des cinq soleils. Et ah ben vous allez voir sur mon site hein, également, vous allez voir mon boulot, donc j'ai écrit des livres également, voilà, et mon tarot il est naturellement sur, euh, sur ce site. Hein. Vous allez voir dans la boutique, j'ai donné des formations, voilà, quelque part j'ai tout dit, vous pouvez lire ici en haut www.tarotdescinqsoleil.com, ça voilà, et autrement vous allez voir ma playlist, hein. Ça me tire rappel, ça me tire rappel, parce que je je, je, je, Sinon, les gens ils se demandent un petit peu euh, euh, ce que je fais au milieu, un hein, coup la cabale, un coup le tarot de Marseille, un coup euh, euh, mon jeu, le tarot des cinq soleils. Et je comprends, disons que c'est un peu perturbant quelque part. Hein. Voilà. Alors, bon, bon, bon, on va commencer donc. Euh, avec le Tarot de Marseille, parce que chaque mois, donc, on découvre une carte, disons, du Tarot de Marseille, afin, disons, de l'analyser. Alors, euh, la carte, elle est analysée souvent en plusieurs fois, et en prenant compte disons les autres cartes qui sont à côté tout simplement parce que c'est un langage c'est comme si on sort un mot de son contexte on va pas prendre on va pas comprendre grand grand chose il faut disons le mettre en répercussion naturellement c'est une organisation le tarot de Marseille n'a jamais eu, euh, disons, euh, sa, sa, sa structure, moi j'ai réussi, disons, à, grâce à la cabane, naturellement, à remonter le Tarot de Marseille, et à créer donc un nouveau jeu, hein, euh, tout bien propre, euh, mais en reprenant, euh, enfin, c'est des enseignements euh, anciens et tout, et donc, moi, je vous propose chaque mois, donc, de découvrir une carte, parce que tout simplement, euh, pour moi personnellement, ce jeu a été créé par Nostradamus. Euh, C'est un kabbaliste de renom, est un, il a donné disons, des tas de prophéties, vous connaissez peut-être, je ne sais pas, mais enfin il est assez connu quand même, voilà, et donc euh, je, je, je découvre, mois après mois, donc avec vous naturellement, une carte qui est encodée. Or, ces cartes qui sont aux côtés, déjà premièrement, le tarot de Marseille n'a jamais réussi à trouver sa structure initiale. Alors, euh, déjà là, si on ne trouve pas sa structure initiale, comment est-ce qu'on peut, disons, arriver à décoder les choses Chaque carte possède une puissance, qu'elle ce soit, disons, un signe astrologique, que ce soit... Euh, une planète, que ce soit disons des éléments, et croyez-moi c'est de la cabale, et c'est piégeux, c'est très piégeux, voilà et il faut décortiquer, il faut connaître disons les astuces, et puis disons ce que ça veut dire, hein, voilà, tout simplement c'est un langage, voilà, c'est un langage comme les matheux, ils ont leur langage les astrologues, ils ont leur langage et ici quelque part, il y a disons un, un regroupement disons, que ce soit pour la numérologie l'astrologie, naturellement, la tarot Logis, hein, voilà, et toutes les énergies euh, donc euh, qui tournent autour de la terre également. Hein. Alors petit à petit on les décortique. Donc aujourd'hui nous allons voir le fameux mois euh, donc euh, de la Vierge. Et figurez-vous que le mois de la Vierge est représenté par la roue de la fortune. Hein la roue de la fortune alors c'est très bizarre parce que regardez la Vierge qui est très lumineuse et tout, elle est vraiment c'est ambidextre je dis toujours, vraiment euh, euh, cerveau, vraiment c'est un cerveau capable disons de, de se projeter d'assembler euh, doué pour le contact pour l'écriture, pour la langue bref euh, c'est des, euh, comment dire ce sont des pardon, des qualités qui ont été données à la Vierge à sa naissance et naturellement, selon sa vie elle va utiliser vous voyez quand même euh, certaines, ce cadeau ce cadeau, alors à son niveau elle va euh, développer beaucoup plus par exemple le côté du langage beaucoup plus le côté de l'écriture ou alors tout simplement disons de l'organisation, des structures bref, la Vierge, c'est un véritable, disons, baromètre pour, quelque part, tout le zodiaque Quand on veut euh, découvrir, quelque part, un thème astral, c'est intéressant de toujours regarder, disons, ce qui se passe dans la Vierge ou vis-à-vis, -vis, disons, de bah, sa maison ou quoi que ce soit, enfin bref. Hein, euh, on ne va pas rentrer là-dedans parce que sinon, ça va être trop long. Hein. Bref, la Vierge, c'est vraiment Vierge, Vierge, déjà vous entendez le mot vierge. À partir de vierge, on se dit tiens, ah ben quelque part, quand il y a un terrain qui est vierge, hein, ah ben on peut quelque part euh, se projeter. Alors, euh, dans le terrain qui est vierge, quelque part, qu'est-ce qu'il faut faire euh, le mois donc euh, du septembre pour pour le, ça c'est un conseil également pour, pour les vierges hein, concernant leur propre signe. Et c'est un conseil naturellement pour le mois qui accueille, disons, ce signe, c'est-à-dire septembre. Euh, c'est un mois où quelque part il faut remettre le truc à zéro. Vierge, vierge. C'est-à-dire le passé laisse tomber. Euh, aujourd'hui, c'est aujourd'hui quelque part, hein, et chaque jour est un nouveau jour, surtout quand on veut euh, démarrer une action. Or la vierge elle, elle a justement ce fameux potentiel de relancer la machine, relancer la machine sur interlingue vierge veut dire quelque part, si on comprend bien, cette capacité à dépasser euh, son, euh, son passé, ses expériences, euh, mais sans, pas, pas sans, sans l'oublier, étant donné que nous sommes euh, chaque jour des hommes formés d'hier et d'avant-hier, et même des réincarnations précédentes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire le vide, tout simplement, de façon à pouvoir, quelque part, remplir son bol de, de nouvelles informations. Alors ça, c'est vraiment euh, important euh, parce que ce qui a fonctionné hier, peut-être qu'aujourd'hui, donc, ne fonctionnera plus. Donc, c'est un avertissement, naturellement, qui est toujours donné aux Vierges. Euh, et, elles ont justement, puisqu'elles ont reçu dire, des, des petites fées qui sont penchées sur leur berceau en disant, « Voilà, je te donne ça, je te donne ça, je te donne ça », et bien, elles ont quelque part cette étincelle en elles où on a la capacité... Euh, de, de se projeter sur quelque chose de neuf. Et si le passé, disons maintenant, c'était un petit peu obsolète et maintenant on va essayer de réinventer quelque chose de nouveau. Voilà. Hein? Alors, là je vous dis tout ça avant de vous montrer, disons, l'ensemble de ce que la carte hein, donc donnée par Nostradamus nous réserve, parce que c'est quelque chose, disons, c'est euh, assez alarmiste et c'est assez, disons, euh, quelque part euh, dans sa représentation, c'est vraiment très, très audacieux et c'est également très, très alarmiste. Hein. Donc ce sont des cartes de Nostradamus pour moi, donc qui sont euh, prophétiques et il a encodé à l'intérieur pour nous, pour notre époque, donc ça je l'ai, euh, j'ai fait plusieurs vidéos avant, il faut aller les voir, hein, naturellement. Là je faisais un petit résumé vite fait hein, de ce, ce que je propose. Et, et donc euh, il a encodé euh, dans ces cartes euh, des tas, euh, disons, de messages, disons, par rapport à ce, ces images. Naturellement, euh, si vous, euh, c'est ce que je vous disais, euh, elles sont euh, numérotées ici, juste, disons, avec euh, un chiffre romain. Naturellement, ça va beaucoup plus loin que ça, parce que euh, ça ne serait pas... On pourrait pas, on, pourrait pas, on pourrait pas du tout, disons, euh, décrire euh, la carte si elle n'avait pas été déjà décryptée par euh, donc mon, mon tarot. Alors, je vais essayer de chercher quand même la carte de... voilà, ah, voilà, la carte de la Vierge. Voilà, la carte de la Vierge. Alors... Déjà, on va aller voir de plus près ce que c'est que cette carte de la Vierge. On est d'accord regardez Pouf <rire> Vous avez... Et vous, si vous ne connaissez pas, vous allez rigoler avec moi pour, euh, pour les cadrages. Le louche J'attends qu'il m'embauche, le louche. Alors, regardez voir un petit peu cette carte. Donc, ça, c'est celle donc, du tarot de Marseille. On est d'accord alors, on voit deux bonhommes, la singe, hein, quelque part déplumés avec la queue et tout, qui tournent autour d'une roue avec cette fameuse crécelle là, enfin, c'est cette moulinette, hein, cette moulinette, hein, voilà. Et en haut, il y a un type qui est super bien installé, vous voyez, c'est un diable aussi, pareil. Hein. Euh, qui, bah, lui, quelque part, il n'a même pas fait tourner la roue parce que c'est eux-mêmes, en définitive, qui font tourner la roue par, euh, par leur simple, disons, euh, synergie. C'est-à-dire qu'il n'a même plus besoin de s'en occuper en haut. On va dire que ça roule tout seul. Vous voyez, ça roule tout seul. Bien, alors, on voit qu'il il est couronné, hein? donc il est sur une plateforme, naturellement, et là, il a une épée à la main. Alors, on va regarder. Donc ça, il fait part... c'est le signe donc de la Vierge. Ça s'appelle le... la roue de la fortune. La roue de la fortune. Bien. Alors maintenant, je vais vous montrer ça parce que comme ça, euh, vous allez avoir... Ah, bah tiens. Il faut peut-être que je recule un tout petit peu pour pouvoir vous montrer. Tiens. Donc... Euh, cette, c ma carte, donc. Alors vous voyez, en haut, là, tout simplement, c'est une lettre euh, qui veut dire, en hébreu, donc qui veut dire 10. Voilà, elle est reportée en bas deux fois, parce qu'elle est identique à elle-même, en ordre et en valeur. Bien. Vous avez le signe ici, en haut, donc, ensuite, 6 c'est la maison 6 elle est sur la maison 6 bon ça c'est quelque part c'est elle, elle est du signe de la terre voilà son symbole et ça c'est Mercure donc parce que c'est une carte c'est un signe mercurien voilà et c'est un signe mutable et ça bouge et ça bouge voilà tout simplement par contre c'est la dixième carte. Bon, alors vous avez vu, non concernant mon, euh, mon ma carte par rapport au tarot de, de Marseille, tout simplement parce que euh, c'est une carte, disons, quelque part de, de, de voyance, enfin de voyance, vous, avez, vous comprenez ce que je veux dire dans la voyance, hein, et euh, Nostradamus, lui, c'est des cartes où il a encodé ses prophéties, hein, d'accord alors ça fait, il faut comprendre que c'est différent. Hein? Alors, donc, là le bonhomme, regardez, il a une épée. Alors maintenant, je vais aller regarder où sont les épées dans ce jeu-là. Ici, ce sont les douze, ce sont les douze euh, signes du zodiaque. Alors on a commencé par le bélier, alors le taureau, euh, les gémeaux, euh, le cancer avec la justice alors on voit que la justice, elle a une épée également. Après, il n'y a plus d'épée en bas. Et là, en haut, il n'y a plus d'épée non plus, sauf pour le diable. Alors il y a trois épées en définitive. Il y en a un tenu avec la justice. Euh, donc euh, c'est le cancer. Un avec euh, le, la roue de la fortune, c'est la vierge. Et un avec le diable, et c'est... Le Sagittaire, alors pourquoi ces trois épées se signalent Eh bien, là, à nouveau, il faut connaître un petit peu euh, les dessous de cartes, donc, qui sont révélés par mon tarot. Ici, regardez voir. je vous ai montré, hein, tout à l'heure, que c'était, disons, dans la sixième maison. Je n'ai pas fait, j'ai fait vraiment exprès, hein, naturellement, pour vous le rapprocher, hein. Je, je, je, je suis obligée de faire plusieurs vidéos parce que sinon, c'est trop touffu. Alors là, pour le moment, juste, je vous les présente. C'est la maison 6, ici, donc, la maison 6. On est d'accord Ensuite, ici, on a, euh, donc, la justice, euh, pardon, euh, la justice, c'est euh, la maison 4. Ok, donc, 4... Et si ça fait bien 10, il y a un retour. Et là, maintenant, on va repartir ici et figurez-vous que c'est le nombre 60 qui est là. Aïe, aïe, aïe. Alors, ça nous fait quelque part deux, un espèce, disons, de combat entre là, maintenant un six dixième quelque part par rapport au Sagittaire. Alors ce mois de septembre, je, ce mois de septembre là, quelque part il va y avoir, disons des, c'est prévu, hein, vous voyez hein, les deux bonhommes là qui sexy qui font tourner la roue toute seule, hein, d'accord Et le type en haut qui est tout calme, qui est sûr de son pouvoir et qui a euh, de toutes les façons l'épée en disant c'est moi qui décide, et naturellement il a une tête de diable couronnée, et qu'on retrouve à nouveau, disons, par rapport euh, au fameux euh, diable qui se trouve en haut, hein, d'accord et bien, euh, pour euh, résumer ça, ce mois de septembre va être euh, quelque part, va euh, enclencher un, un mouvement, hein, mais ça va être le même. Quelque part, ça va être le même. Ils vont tomber dans les redites et avec de la colère et avec euh, des, des revendications. Et vraiment, euh, comme le français, quelque part, c'est, disons, manifester. On prend l'autre, on tape l'autre, on se reprend, on tape l'autre. Ce n'est que ça. Voilà. La route de la fortune. Quelque part, déjà là, elle te dit, parce que la roue, figurez-vous, je ne vous ai pas dit, euh, se, dit en, se dit en hébreu Gal. Gal aussi, c'est la Gaule. Donc, Gal-Gal, c'est-à-dire aussi, disons, une forme, disons, de, Ah, ça revient, et la vague qui revient, et la vague qui revient. Naturellement, j'ai dit aussi que Nostradamus, disons, euh, avait donné énormément de prophéties pour la France. C'est énorme parce que la France, ça fait, disons, depuis le départ que je le signale, parce que ça, c'est écrit dans les textes anciens, comme quoi la France aura un rôle très important, disons, à jouer, à un moment donné, critique, vraiment extrêmement critique. Moi, je voudrais vous donner, disons, un premier message par rapport à ça, faut pas refaire, c'est un terrain vierge. Faut pas refaire, disons, les mêmes erreurs. Manifester, machiner, se taper l'un contre l'autre, etc., etc. Surtout que, il faut savoir une chose, c'est que la vierge détient un secret à l'intérieur. C'est un message, disons, extrêmement lumineux. Et il faut faire justement tout le contraire, parce que, euh, on dit toujours, oui, si je fais comme toi, en définitive, vous savez, dans les films, on dit, non, ne le tue pas, sinon tu te remettrais, disons, à son niveau. Pourtant, la personne, elle a vraiment, disons, les moyens de, elle, elle, elle a vraiment envie de se venger quelque part. Ça veut dire que tu te remets à son niveau, l'autre y gagne. Ça, c'est le système de la Vierge. Il faut sortir du système établi. Sortir du système établi. C'est-à-dire euh, de manifester, disons, dans la cour d'école, de toutes les façons, le prof, on en va fait, disons, dire l'eau, il n'en a rien à faire, parce que de toutes les façons, les gosses, ils ne peuvent pas sortir d'ici, boum, il a bouclé le truc. Vous voyez ce que je veux dire Par contre, s'il y avait une organisation... Je vais vous donner, par exemple, euh, le, deux exemples qui sont, alors, mais qui ont bouleversé, disons, euh, les pays, deux grands pays, deux énormes grands pays. Eh hein, bien, vous avez eu Martin Luther King, hein qui a eu, euh, disons, une action, c'est un noir, vous, vous rendez compte, le pasteur. Hein, hein, il voulait simplement, euh, euh, disons, euh, pouvoir euh, aller, euh, disons, dans un bar ou euh, dans s'asseoir, disons, dans un bus et tout, comme n'importe qui. C'était pas je veux être euh, je, veux, je veux être président, il n'en était pas du tout là, vous voyez. Et il y a eu, il a copié le mouvement, disons, euh, de paix. Hein, qui, avait, euh, qui avait fait école, naturellement, donc il a, quelque part, repiqué, mais très intelligent et avec le cœur, euh, le système de Gandhi. Voilà, tout simplement, pareil. et bien, qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays-là, grâce à Gandhi Est ce que vous vous imaginez Les Anglais ont laissé le pays libre, ils sont partis... Et l'Inde est devenue indépendante. Ça, peut-être que vous ne le saviez pas et tout, parce que bon, ben, on a maintenant, ben, je, je crois qu'on n'apprend plus rien à l'école. Hein, voilà, et donc c'est un petit peu comme ça. Et que là, Martin Luther King, il a pris exactement le, le même système. Il est sorti du système établi d'oppression. Il est allé en masse, uni, en paix mais extrêmement volontaire et je vous garantis que pour faire des mouvements comme ça il faut en avoir hein, de courage hein. c'est pas facile hein. c'est pas facile c'est même plus dur vous voyez hein. parce que justement wow, là il faut faire exprimer de l'amour mais en force on sort d'un système établi donc on sort quelque part d'un karma répétitif où de toutes les façons on sera toujours perdant parce qu'il est contrôlé il est sous contrôle, le, le truc il est trop bien huilé, il est sous contrôle, voilà, hein? alors ça c'est comme, comme ça un petit peu que, que ça marche, hein? disons c'est le premier euh, petit euh, truc euh, que je voulais vous dire, disons par rapport à ce mois de septembre, qui va s'engager un petit peu fort malgré tout, et avec euh, toute cette colère, ces manifestations et tout, et je, je vous dis franchement que personnellement, hein, j'ai pas la parole de. etc. Tu vois, mais simplement, hein, c'est des systèmes qui sont voués à l'échec quand on part en masse avec de la colère. Alors, depuis la nuit des temps, c'est « je vais cogner sur le blague, je vais cogner sur le juif, je vais cogner sur l'arabe, je vais cogner. Ben arrêtons de cogner! Mais ça, ça, il faut quand même sortir du Moyen-Âge. Hein? Et là, en haut, de toutes les façons, c'est le système. Voilà. Et puis après, vous voyez, petit bonhomme, il est en haut. Ça tombe tout seul en bas. Les masses, elles font le boulot, vous voyez. Et la roue de la fortune, c'est justement de sortir... Hein, de euh, ce principe qui est établi. Voilà, depuis, euh, voilà, hein, je vous ai donné deux exemples. Gandhi, libération de l'Inde, Luther King. Ah bon, on voit ce que ça donnait, hein, quelques temps plus tard. Il y a eu, alors je ne suis pas de politique, hein, je m'en fous euh, que ce soit, euh, disons, mais malgré tout, vous vous rendez compte Obama qui est venu au pouvoir, un hein, black. Non, mais attendez voir, vous vous imaginez un peu la force de ces personnages, disons, euh, à la racine hein, d'un nouveau mouvement, nouveau mouvement. Et bien ces deux personnes, je suis désolée, c'était des personnes qui étaient très spirituelles. Il y en a un, on appelle la Belle-Âme, et Martin Luther King, c'est un pasteur. Et lui, naturellement, il a arrêté de pas de chanter « Godspell » et tout, et, et il, il, il sort du mouvement, vous voyez, et l'aide maintenant, en définitive, on peut appeler cette aide, disons, comme eux, ils ont appelé cette aide pour, euh, disons, qu'elle descende, disons, sur Terre. Il n'y a pas d'autre moyen. Et euh, depuis qu'on est rentré disons dans ce style je veux dire de, de laïcité où on a été coupé de notre spiritualité en France euh, ça n'a euh, pas été très joli hein, alors que la France avant elle était quand même euh, bon, bah, quelque part elle euh, euh, avait du répondant hein. bien, mais écoutez là, euh, c'est bon j'ai présenté les cartes j'ai pas envie d'aller plus loin, j'en ai assez dit pour cette vidéo, et je referai donc euh, ben, une autre au fur et à mesure, concernant naturellement toujours la roue de la fortune, toujours ce mois de septembre, mais il fallait que je présente, disons, l'ensemble des cartes, disons, aujourd'hui, telles qu'elles sont posées. Vous voyez, attention, là, regardez la carte, je vais, je vais tout de suite vous montrer ça. Vous savez euh, que le, ici, c'est le, euh, le jugement. Le jugement, euh, eh bien, je vais vous dire une chose, c'est euh, Mercure. <rire> c'est Mercure, hein, le jugement, c'est-à-dire que Mercure est la planète donc, euh, de la roue de la fortune, quelque part. Hein. La Vierge est mercurienne. Euh, le jugement porte la planète Mercure, voilà mes amis, alors là, je vais quand même vous la montrer Mercure, euh, tiens, je vais vous montrer également, disons, euh, celle-ci, parce que vous allez voir, voilà, alors... Ici, attendez voir, oui parce que sur le tarot donc, de Marseille, euh, euh, ben ça c'est mes petits gribouillons à moi, hein. donc là c'est 2X, enfin ça, ça veut dire tout simplement 20 en chiffre romain, et ici, c'est-à-dire la 20 e carte, et ici donc la 20ème carte, oui, les miennes, elles sont compliquées. Il y a beaucoup d'inscriptions de, dessus et tout. Parce que, comme je vous dis, j'ai remis absolument euh, euh, tous, les, tous les trucs. Hein. Et là, vous voyez qu'effectivement, eh ben, c'est la planète Mercure, mes amis. Voilà. Le jugement. Vous vous rendez compte pourquoi est-ce qu'il a mis le jugement là, comme ça, avec la roue de la fortune juste à côté Eh ben, oui. Oui. Eh ben on verra ça, disons, un petit peu plus loin, tout au long du mois de septembre. Donc, pour pouvoir développer ce thème qui est extrêmement euh, dense. Et hein. eh bien, je vous quitte et puis à la prochaine vidéo. Au revoir les amis et je vous like. Ah oui, je vous like.